Bon, est-ce que quelqu'un reste avec moi Parce que je vais euh, m'amuser avec le chat s'ils si sont d'accord. Ah, désolé, nuit 16, oui, t'arrives sur la fin, mais je lance une petite arène, juste pour le draft. Ce sera euh, l'arène que je vais utiliser pour euh, le prochain Lord Stone avec euh, Balkany West. Donc là, je vais juste m'amuser avec vous. Alors, on ah, peut faire une partie bien. de l'adder après, hein, si vous voulez. Mais euh, pour l'arène... Vous allez juste me dire gauche, milieu, droite, et moi je suis toutes vos indications. Oh et mon dieu. Pour le roi, du coup. Pardon. La reine. Le roi. Non, non, non. <rire> oh mon dieu, mais non, quoi. <rire> J'en étais très fier, d'accord Je vais Bravo. faire C'est une très belle blague. Comme le Twitch Play. Gauche, gauche, on est parti. C'est garoche. Droite, droite. Droite. Non, ça c'est pas je veux... Ça va tellement être. Absolument pas ce que tu racontes et j'ai vraiment trop faim. Ok, et eh bien euh... bon appétit, Mélancolie, <rire> encore félicitations. Bon appétit Salut, bon appétit, Salut. Ouais, encore j'ai Bravo pour la victoire J'ai l'impression que Soviet Suprême est légèrement à gauche. Camion du Brichant et Fly sont à droite. <rire> <rire> Rien de surprenant d'ici là. Et Andersson une bonne fois pour toutes et bah, du coup bon, bon courage pour tes parties. Merci. Et je vous retrouve sur le stream, enfin sur le chat. Salut. Bye bye Salut. bonne soirée. Quelques pas entre gauche et droite, ça fait donc des lieux. Macron je sais pas hein. c'est pas c'est pas possible de choisir Macron là dessus hein. c'est. Allez allez allez il en reste encore 15 Merci Flyaya. Balkany, alors, donc ça c'est le milieu... Non pas Balkany, hein, mais c'est juste le truc d'en-dessus. Droite Macron. Voilà, Soviet Suprême a, a décidé de voter à droite. Merci Soviet Suprême. Le chemin qu'on attaque sur un ubis et on meurt à chaque fois. Gauche. Drove V, gauche. Soviet suprême dit Je dis c'est à, à droite. Allez, donc droite. Nuit 16, gauche. Soviet suprême, gauche. J'ai pas dit Macron, j'ai dit Macaron. On meurt à tous les chemins d'Anubis. J'espère que les vieux ont apprécié le, le beau jeu. Charles Salmassis. Charles Salmassis, droite. Milieu. Milieu. Il est dégueulasse ce deck. Il en manque encore 5! Encore 5 petits trucs. Gauche. Gauche. Encore 3. Milieu. Soviet suprême dit Je joue plus, voilà. Donc ça, c'est de droite. Et droite. Et c'est fini. Et je regarde absolument pas ce qu'il y a dedans. On verra ça pour le lorestone. On vous dira. On vous dira. Je vais vous dire parce que je suis tout seul. Il me semble actuellement sur mon petit truc. Hein Voilà. Bon. Non, je suis toujours là. Oh mon dieu, tu étais caché. Tu étais là depuis le début. J'étais caché. Eh oui, j'étais là depuis le début. Alors, on va faire une partie de classé tranquillou histoire de répondre à la demande de Calvin lubrifiant. Alors moi, je suis un gros sale, je suis en train de jouer les, euh, le Jade, Druid Jade. Tu peux venir euh, me spec Mélis si tu veux. Il y a pas de souci, si tu veux commenter aussi. Ok, allez, je fais ça. Et après, tu remets tu... ton cul pour jouer des YDL, ça suffit de stream. Alors, moi, j'ai Camion <rire> de griffiant qui m'a demandé de faire une partie 1. Malfurion. Contre Malfurion. Je dois protéger Et la techniquement, main. je pourrais jouer ce deck-là en... en classé. Mais j'ai clairement pas envie de perdre mes rangs. Alors, tout ça c'est nul. Oui, camion de lubrifiant, je joue Druid Jade. Je n'ai absolument pas d'âme. Je suis là pour monter. Et j'ai une main de merde. Les conseils. Ah oui. <rire> Super, il y a Soviet Suprême qui vient directement dans les DM. C'est. Oui, j'appelle Lady Oscar, Soviet suprême. Parce que bon, on sait tous que. Les conseils pour pas titler, vous mutez l'adversaire dans tous les cas. Normalement, j'ai une petite musique chill. Et tout va bien. Attends, mais pourquoi tu fais pas la reine du coup La reine, je la garde pour euh, le lore stone que je vais faire avec Bakken. Ah, oh, ok. Ok, pas de soucis. Ou en fait, je, je sers juste de, euh, de fond d'écran qui, qui bouge. Ah oui, ouais. <rire> je vais exploiter! Merci Colby André. J'ai vraiment la pire main du monde. Hein. c'est.. Euh... camion de lubrifiant sur Hearthstone, c'est notre galant dur d'Overwatch, il porte la poisse. Ne parle pas de classement, s'il te plaît. Je suis en train de faire le classement au boulot déjà. Comment est-ce qu'on oui, peut avoir une main aussi pourrie On te dit de penser à enlever le Effectivement. Je vais faire ça. Merci. De hop, hop. Je vais faire ça. 18 18. Tada. C'est propre, c'est Balkany, tu l'as tout appris. Mais arrête, merci. Bon, tu oh, Fandral. Fandral, c'était ma toute première légendaire. Et je commençais le jeu, je l'ai daise. <rire> <rire> voilà, <rire> aujourd'hui je regrette beaucoup cette décision. <rire> <rire> tu euh, Nuit 16, oui, je joue commissaire dans mon deck. Ça te permet de flou le board avec les idoles de Jade. Comme un gros sale. Une fois que t'en as mis 400 dans ton deck à la fin de la partie. Alors, en parlant de cyberbully, c'est un peu ce qui m'arrive actuellement. C'est. Euh... En effet. L'autre il me respecte pas du tout quoi, il fait sa croissance tour 8. C'est. Euh... C'est tellement une de mes cartes favorites, elle est trop adorable. Oui, mais du coup, t'as pas besoin avec la nouvelle carte à 10. Si, alors la carte à 10 ça va être utile quand il y a des sacs là comme ça. Euh... Mais en fait, vu que t'as jamais, de... jamais de fatigue, c'est pas grave. Je suis pas sûr d'être clair. mais En tout cas, je sais que le commissaire m'a sauvé la vie plus d'une fois en faisant commissaire, innervation, innervation, et retrouver un balayage qui était perdu au fin fond, de... enfin, au fin fond des... des éternités. Comment ça m'agacer, lui. Alors, ça, ça va là-dedans. Ça, là. ça va là. Là. Là. là. On fait moins le mariole maintenant. hein Bon, à côté de ça, je suis à 25 points de vie, il a des créatures à 1, donc il n'y a que des bons trades. Mais il n'empêche. Hmm, je me demande. Non, mais c'est bien, t'as flou de le board. Donc là, normalement, il va faire le truc à 10, qui est complètement pété. Ah non. What? Ok. Lily. J'avais jamais vu cette, no cette carte. Ça fait partie des cartes que te donnent euh, Artus et... Euh, hmm. Ou Argus. Je sais plus comment ça te... Ok, Arthus. Arthus et... Euh, et le roi Lich. Ok ok. Est-ce que je peux avoir un balayage, s'il vous plaît Parce que j'aime bien passer pour un l'un. <rire> oh, on est mal. Est-ce que je fais ça Ça me sert absolument à rien du tout. Donc on va faire ça tout seul. Balayage. Balayage. Gouzi Mais bah putain de merde. Gouzi gouzi. -gouzi. Oh, non, Alors toi tu vas là-dedans. Soit tu le tu t'en auras plus besoin. Du coup, elle te fait pas mal de pioche pour de la fin. Je jouais le comico avant l'extension. Ouais, mais en fait, t'as les... deux trucs c'est que ça va te coûter tout ton. Euh... le, Ça va te coûter tout ton tour en fait d'utiliser de... la carte à 10 et de faire piocher 5, et les cartes tu vas pas pouvoir les utiliser maintenant. Oh. C'est ju juste la différence entre le fait de piocher avec le commissaire et le fait de piocher avec la 10-10, enfin avec le 3-10. C'est juste ça pour moi. Alors il y a Lady Oscar qui me parle de Fernandelle dans mes euh, dans mes DM et je ne sais pas pourquoi ça me stresse <rire> un peu. Mais <rire> je, je, sais, je sais pas du tout. Et en plus mon, mon jeu a l'air d'être planté, c'est trop bien eh bien, écoutez, c'est la fin de ce stream! <rire> Mélis, tu veux aller voir l'écran de... du tweet Oui, oui, je vois! C'est ouais, hein. trop bizarre! C'est sympa! Mélis, on regarde jouer, tout ça, tout ça! Ah, bah oui, c'est sympa!